Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, celui de la politique migratoire pratiquée par la France. Suite au démantèlement du, de la jungle de Calais, il y a un ensemble de réfugiés qui sont arrivés sur le territoire, et euh, je participe à, à faire en sorte que l'accueil leur soit facilité ici. Euh, et euh, et ce peut, enfin, le constat que je fais, c'est que en fait, la politique française, sur le sujet, est une politique de non-accueil. On essaie au maximum en fait de euh, les dissuader de faire leur demande d'asile, on a des parcours administratifs extrêmement lourds, la bureaucratie est très présente, on les perd dans l'ensemble de, des dossiers administratifs qu'ils doivent mener, on les déplace de région en région, on les déplace de ville en ville euh, et on empêche souvent l'accueil citoyen d'opérer autant qu'il le souhaiterait. Euh, et donc euh, on a... Malheureusement, on a en, en réalité un, un devoir d'accueil de ces personnes puisque si elles ne peuvent plus vivre dans leur pays et si elles ont fui leur pays, c'est que c'est souvent lié à des conflits, c'est souvent lié aussi au changement climatique puisque c'est devenu et de loin la raison principale pour laquelle dans le monde les gens se déplacent. Et donc, on a des responsabilités et on, on a le devoir d'accueillir une partie de, de ces gens. Nos propositions, c'est de faire en sorte que soit créé un corridor humanitaire entre le nord de l'Afrique et l'Europe, de façon à ce que euh, l'action des passeurs soit anéantie, euh, et puis faire en sorte que la Méditerranée ne soit plus un vaste cimetière tel que celle l'est actuellement. Il faut absolument euh, annuler cette, directi cette directive Dublin qui oblige les réfugiés à faire leur demande d'asile dans le premier pays dans lequel ils arrivent en Europe, alors que ce n'est pas forcément leur pays dans lequel ils souhaitent aller, notamment pour rejoindre des amis, la famille, un cocon dans lequel ils pourraient se sentir un peu mieux. Euh, et par ailleurs, il faudrait favoriser l'accueil citoyen euh, qui permettrait euh, de faciliter leur insertion à travers l'apprentissage du, du, du, du français et puis éviter, comme on le fait actuellement, de les euh, déplacer très régulièrement de ville en ville, mais plutôt de les euh, positionner dans une ville et faire en sorte que l'ensemble de leur parcours se fasse dans cette ville. Je voulais finir par une citation de Michel Rocard qui indiquait... On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais on doit prendre notre part. Et souvent, les politiques, notamment en France, n'ont retenu que la première partie et pas la seconde. Et c'est bien celle-là qu'il faut mettre en œuvre, prendre notre part. C'est un devoir qu'on a à mettre en place dans les années qui viennent.